Nous avons un petit peu de temps pour échanger, peut-être moins que ce qui était prévu. Vous avez la parole. François-Joseph Warlet de Alma 24, juriste, mais j'ai été très séduit par... Euh, le domicile renforcé que vous avez proposé, j'ai trouvé cette idée absolument euh, à, à creuser parce qu'une autre réflexion s'est faite dans mon esprit pendant euh, ce colloque, c'est que les institutions, je me demande si finalement on ne va pas aller vers une, une fin annoncée de ces institutions, en tout cas telles qu'on les conçoit aujourd'hui, à raison de beaucoup de, de données telles que le fait qu'on n'a plus les moyens d'avoir de, des institutions telles qu'on les avait jusqu'ici. Euh, on n'a plus les moyens en termes d'énergie, on n'a plus les moyens en termes de personnel, j'entends bien, en tout cas pour toute une série de raisons qu'on a évoquées, et euh, une solution serait peut-être momentanément en tout cas de, de prévenir cette difficulté vers laquelle on va en, en allant vers des, des pistes comme celle que vous avez euh, évoquée. Je vous en remercie, mais je soumets cette réflexion tout à fait modeste à, à vos réactions. Merci. Allons-nous vers la décroissance institutionnelle Il y aura toujours besoin d'établissements. Alors, quand on dit établissement, vous définissez pour vous EHPAD, si j'ai bien, si bien compris. Euh, voilà, je pense que... Euh, à un moment donné, il n'y a, a pas soit l'un, soit l'autre. C'est bien les deux. Vu la vague que l'on va avoir de prise en charge, ça sera toujours les deux. Euh, après, faut, faut, on parle toujours de virage domiciliaire. Il hein, y a beaucoup de pays qui vont dans ce sens-là et on l'entend aussi en France. Euh, là, je vais citer la directrice de la DGCS qui, en juillet, évoquait euh, ce même pays que je vous ai cité tout à l'heure avec 79%, où le nombre de places en 20 ans a été diminué par 3 en EHPAD. Donc, euh, ce n'est pas non plus un objectif. Je pense qu'on a besoin des deux, mais le domicile a besoin de se remettre en question pour accompagner le plus longtemps possible au domicile avec tous les acteurs, se coordonner et à un moment donné, pointer du doigt qu'est-ce qui manque pour que ça puisse se poursuivre au domicile. Donc c'est pour ça que je dis bien, il n'y a pas d'opposition, mais soit on laisse tous les EHPAD prendre, tout, tout, tout apprendre, et, et ce n'est pas possible non plus, et à un moment donné, moi je vais m'occuper plutôt de domicile, c'est à nous d'organiser les choses pour aller le plus longtemps possible euh, au domicile, comme beaucoup de Français le souhaitent euh, aujourd'hui. Autre réaction, autre question J'aurais euh, des renseignements à demander sur l'expérience de médiation que j'ai trouvée extrêmement euh, intéressante. Donc, euh, est ce que vous vous préconisez euh, dans le cadre de cette expérience une euh, généralisation? Enfin, qu'est ce qui est euh, prévu? Euh, une institutionnalisation de, du recours à cette expérience? Voilà, c'est ma question. C'est un outil. Ce n'est pas le seul outil. Il peut s'appliquer dans les cas qu'il nécessite. D'abord, c'est vrai que c'est l'établissement qui a traité la difficulté. C'est lui qui est en, en première ligne. Et la médiation se pose là pour accompagner une difficulté dans l'établissement, pour apporter la parole, enfin la présence d'une personne neutre en dehors de, de l'établissement et de tout ce qu'elle comporte. Le souhait, c'est qu'elle soit généralisée, en tout cas que cet outil soit dans la boîte à outils de chaque, de chacun, de chaque EHPAD, de chaque service. Voilà. D'autres méthodes sont, sont possibles, mais que la médiation dans l'aider soit dans la boîte à outils de chacun, qu'on y pense dans des situations complexes euh, qu'un qu qu médiateur peut accompagner. Voilà. Est-ce que je me trompe en disant que la médiation est organisée dans les établissements de santé alors qu'elle n'est pas dans les établissements médico-sociaux Dans les établissements médico-sociaux, elle n'est pas... Son, elle a tout à fait raison. Donc là, il, y a une piste. il y a une piste et c'est le développement actuellement euh, de, de la médiation, c'est la faire connaître, savoir qu'elle existe et que c'est un outil important dans le règlement des, des conflits et dans, pré, dans la prévention et dans la résolution de situations de maltraitance. Oui, euh, docteur Vonnet euh, pour madame Moulias, qui n'était pas là ce matin, donc docteur Vonnet, médecin coordonnateur à, à Périgueux. C'est à la fois une question et une remarque parce que finalement, je trouve très intéressant votre retour d'expérience et, et, et je l'ai vécu. Et C'est un peu le, le, le complément de ce que disait Régis Aubry. Il y a de moins en moins de temps dans les équipes pour organiser ou de la régulation, indépendamment de l'expertise extérieure qui est fondamentale, hein, mais de moins en moins de temps pour organiser de la régulation ou de l'accompagnement ou de l'écoute. Et du coup, on crée, on fabrique, on organise. Des usines à gaz. Euh, je ne sais pas pour vous, hein, mais des usines à gaz parce qu'il y a des équipes mobiles partout qu'on n'arrive pas d'ailleurs à organiser parce qu'elles sont insuffisamment pourvues. Donc, on est tous là à quelle équipe mobile? Je vais pouvoir faire référence. Et il doit y avoir plus de 50% des équipes mobiles qui ne sont pas pourvues, qu'elles soient d'accompagnement gériatrique, d'expertise, d'éthique, d'hygiène. Euh, c'est vraiment euh, kafkaïen ou ubuesque en tout cas. Donc, c'est à la fois... Un complément, une réaction sur dans quel système allons-nous Parce qu'on veut de la productivité, donc on oublie qu'il y a besoin de temps pour bien traiter. En même temps, les usines à gaz, par les temps qui courent, c'est précieux. C'est précieux, les usines à gaz. Merci. <rire> oui, ça va devenir de plus en plus rare. Euh, ce qui, ce qui est su, enfin, ça, c'est certain. La chose... Euh, les, enfin que ce soit les équipes mobiles ou les réseaux ou le reste, c'est des questions d'hommes en fait. S'il y a des gens qui sont d'accord pour s'investir dans le truc, ça fonctionne. Si, sinon, ça ne fonctionne pas en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et pour qui est le, le temps dédié par l'équipe, parce que ça prend aussi du temps à l'équipe chez qui on vient... Euh, là par exemple c'est ce qu'on leur a dit que ça n'allait pas se résoudre parce qu'ils avaient prévu 20 minutes c'est pour ça que la psychologue n'était pas là au départ elle leur dit 20 minutes c'est comme une médiation hein. euh, 20 minutes on a juste le temps de dire bonjour en fait Donc, euh, on pas, euh, mais en fait ils ont, ils ont, au début ils étaient assez récalcitrants, il faut dire quand même les choses et maintenant non seulement ils nous demandent de venir mais les directeurs amènent leur propre situation et tout le monde a compris qu'on venait pas à un cours de philo on n'est pas non plus fabriquer un énième problème qui n'allait pas se résoudre. Et que l'idée, en fait, c'était aussi de simplifier la vie et la communication de tout le monde. Et que le, la facilitation de communication faisait gagner du temps sur d'autres choses, en fait. Mais après, voilà, il n'y a rien de magique. Hein, une fois de plus, il euh, n'y a pas de magie. Non, j'ai juste une question euh, par rapport au aux erreurs qui ont été mises en place, les espaces de réflexion éthique, comment vous travaillez euh, entre ce type d'équipe et, euh, et ce type d'espace de, Alors, les erreurs, ils s'engagent euh, dans la voie qu'a présentée euh, Régis Aubry, qui est en fait de faire rentrer, d'essayer de structurer l'éthique par rapport aux EHPAD, etc., ou de structurer l'éthique dans une région, etc. Euh, voilà. euh, moi, je fais partie des différents... Euh, l'espace ré éthique régional sur, sur l'assistance publique, c'est euh, l'espace éthique d'Emmanuel Hirsch. Donc, il euh, n'y a pas de souci, j'en fais, euh, fais partie des collaborateurs. Donc, euh, ce que je fais est, est, existe en tant que tel, mais en fait, les espaces éthiques ne font pas ça, ne font pas ce qu'on fait. Ils offrent un endroit où on fait de l'éthique médicale, c'est à dire où on échange du savoir. Ils ne font pas de l'éthique clinique, c'est à dire où on est au sein du, du sujet, au sein du résident ou devant le patient ou autour du résident à travailler autour de son cas. À lui. Nous, on ne fait que du cas par cas. On euh, ne on, on fait pas du grand savoir ou de la réflexion pendant des heures. Des fois, oui, on propose ce genre de choses pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que les valeurs du soin, les valeurs professionnelles ou ces choses là. Mais voilà, euh, les espaces éthiques, ils proposent de l'éthique médicale. C'est un poil. Euh, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas fonctionner les uns sans l'autre. Oui, vous merci. De, de, pour vos interventions, moi, je suis famille, j'ai envie de dire d'abord, et ex-professionnelle formatrice. J'ai beaucoup apprécié votre formatrice en santé aussi. Une phrase que je retiens de cet après-midi, c'est on n'est pas bien traitant tout seul. Et je me dis que... L'expérience que j'ai faite avec maman euh, qui est morte il y a à 99 ans euh, et qui n'a pas pu bénéficier de soins de l'équipe mobile de soins palliatifs de, à domicile, qui était tout près à, vraiment de l'autre côté de la rue, euh, me montre que, par exemple, le soin palliatif au sein d'un EHPAD, il faut pouvoir. Ça devrait être presque obligatoire de faire venir quand la famille le demande, quand la, la, la, la résidente a fait rédiger ses, ses, ses directions anticipées et a dit expressément qu'elle voulait l'intervention des soins palliatifs, il faudrait que ça soit obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens, on ne combine pas nos compétences ensemble autour du résident et en particulier pour la fin de vie. Euh, voilà. Et puis, pourquoi est-ce que aussi les familles ne peuvent pas conjuguer leurs compétences avec celles de, de, de l'EHPAD Par exemple, moi, j'étais toujours sidérée par le projet de vie individualisé de maman. Je me demandais de qui on parlait ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle aimait faire et on ne m'avait jamais demandé. Et on me disait, il était marqué qu'elle allait à la messe avec son fils. Elle avait deux filles. Donc j'étais très inquiète. Je me disais c'est quand même très curieux et tout ça. Alors on en rit après, mais sur le moment, euh, ça m'attristait beaucoup. Ça me donne aujourd'hui un deuil difficile à faire et beaucoup de colère euh, dont, dont je ne sais pas trop quoi faire et que je vais confier peut être à des associations pour qu'il y ait des actions et que ça change. C'est ça qui me paraît important, mais ça ne peut changer que si on s'allie, si on s'unit ensemble, si on n'est pas opposé les uns aux autres. Non, tous les EHPAD ne savent pas faire du soin palliatif. Euh, voilà, dans les, la dernière semaine, il faut le reconnaître. Pourquoi Ce n'est pas gênant de faire venir le. Non, les familles ne sont pas toutes dysfonctionnantes et agressives et violentes. Elles savent des choses. Et j'ai travaillé en pédiatrie pendant 25 ans. Et en pédiatrie, l'alliance thérapeutique parents-enfants malades-soignants, c'est la base du cadre du travail. Et je, quelquefois, je me disais, j'aimerais retrouver ça aussi en EHPAD, une alliance thérapeutique. Euh, enfants, entre guillemets, enfants adultes, résidents et soignants. Voilà, merci. Merci Madame de ce témoignage. Une petite dernière pour la route. Euh, alors peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais on, on peut, on peut enfin, je rejoins Madame Ernaud, on peut travailler qu'ensemble. Hein. Parce qu'on a nos compétences, parce qu'on connaît nos parents et puis qu'on se dit que l'entrée en EHPAD, ce n'est pas la fin de l'histoire avec nos parents. Quoi. On veut continuer à construire une histoire peut être plus difficile parce qu'ils ont quitté leur domicile, mais il y a encore quelque chose à vivre avec eux. Écoutez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Est ce que ce n'est pas un message positif pour clore un, co un colloque Il est 16h30. Nous avions prévu de nous arrêter à 7h. Notre discussion a été un petit peu courte. J'espère que vous avez été intéressés par ces échanges. On a compris qu'on avait fait un tour du sujet, mais qu'on n'avait pas fait le tour du sujet. Et sans doute aurons-nous à cœur, dans l'avenir, d'y revenir sous une forme ou sous une autre. Merci beaucoup de votre participation.